Sandrine Cambefort, vous accompagnez des demandeurs d'emploi. En quoi est-il primordial de connaître son marché du travail pour pouvoir trouver un emploi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 Ça m'a permis de montrer euh, déjà ma motivation face à l'employeur, euh, sachant que j'avais pas du tout d'expérience dans le secteur, euh, dans le secteur d'activité. Euh, ça m'a permis aussi de faire mes preuves. Et puis, étant donné qu'en fait j'étais déjà, euh, j'étais inscrite à, en tant que demandeur d'emploi, euh, je connaissais pas du tout ce type de service, enfin, l'immersion professionnelle. Et c'est eux qui m'ont, qui m'ont dirigée directement vers là.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 Merci Christelle de Foucault et merci. merci à tous. Vous pourrez bien sûr revoir le replay de cette conférence sur lemploi